Yo salut les gars c'est Julien Fontenoy j'espère que vous allez bien on est au 218 c'est un gros spot de dirt juste à côté de Grenoble Du coup je suis avec Franck Salut Yes Il va me coacher aujourd'hui puisque c'est le spécialiste du dirt Allez tout de suite voir son Instagram le triple backflip dans la mousse Tu nous le fais aujourd'hui ou pas Ah non Non <rire> Encore un peu d'entraînement C'est pour ça attendez je le mets maintenant pour vous montrer le niveau qu'il a Allez C'est la première fois que je roule avec mon nouveau vélo. Donc, Franck, lui, il a le Commental avec une fourche. Et moi, j'ai le nouveau GT La Bomba que vous avez vu en vidéo dernièrement. Du coup, ça va être l'occasion de vraiment l'essayer sur des grosses bosses parce que regardez le spot. Comme je vous ai dit, là, ça va envoyer. Mais on va commencer avec le petit bac à mousse qui est là-bas. Ça part de là-haut, la rampe. On va là. Tu nous proposes quoi, Francky, comme figure Tu vas attaquer tranquille ou Ouais, vas-y, ouais. Un petit up, crescendo. tout simple. X-up voilà. Vas-y, démo. Okay. Tu le fais une fois, tu me montres et moi, je dois reproduire. Vas -y, vas -y. Faut arriver vite ou pas Ah non non vraiment pas. Ah ouais Moi j'ai freiné même dans la descente. Hein. T'as freiné là Ah ouais Donc euh... tranquille. Tranquille Hop là Oh là Cliquez et tout Ah validé, bah, premier ah ouais. tricks. La récepte dans la mousse c'est vrai à plat comme ça. Euh... C'est pas fou hein Bon bien, premier trix. Yes. I'm. Deuxième c'est quoi du coup Tu veux essayer Condor Ouais c'est chaud, mais vas-y. Allez Ok Condor, vas-y ça me plaît. En vrai Allez. je voulais la prendre. Condor, bah comme l'oiseau, tu viens caler ton guidon là sur le bassin. Ouais. Et hop. Arrêtement. Tu serres ton cadre avec les genoux Elle est belle la vue hein C est belle vue vue sur la, la jungle... <rire> la, la jungle <rire> non, en vrai quand t'es là, euh, faut se lancer déjà au début Vas-y qu'on dort Paf le plat Faire des bouts là Nickel <musique> Yo oh, oh, oh ah oh, j'ai vu le vélo entre mes jambes, j'ai dit je vais mourir Ah ouais ouais, Mais là je pense ah que tu ouais. peux faire un bel arrêt sur image, un ouais. saut de l'ange oh ouais. J'ai dit oh là là il y a le vélo à la réception je vais mourir T'avais le, le vélo à plat en ouais, fait, voilà. et du coup il s'est pas calé Bon après ça c'est pas ah. le genre de triste que t'as pour en un essai en général hein. ouais, Moi je suis là pour montrer les défauts des débutants Allez c'est parti ça. Deuxième essai Deuxième essai C'est pas facile hein Allez Voilà oh Et voilà, stylé Deuxième J'étais un peu les pieds en l'air même, j'étais en mode euh, Superman. Ouais même ça ça arrive, même <rire> euh, à ah ouais tout le monde. Ouais ah, ouais Des p'tit fois p'tit. ça se décolle un tout petit peu Bon bah back, back flip c'est back parti tu chaud, là j'ai envie Bon tout le monde connaît Backflip on explique quand même euh, ouais. La tête en bas quoi Une, Voilà <rire> <rire> Je te rajoute un petit truc faut que qu'est-ce que tu peux faire En option du flip euh... Flip Condor Flip Condor si tu veux oui. Allez vas-y Bah c'est pour le petit truc Fais nous rêver Flip Condor vas-y Oh mon gars c'est tellement enfoncé on t'a plus vu quoi <rire> <rire> Ils sont barrés, euh... mis après et tout <rire> Bon à toi Bah à moi ouais En plus le flip il est important parce que Le but c'est d'essayer sur le dur après Tu me diras si je potentiellement j'arriverai à réceptionner sur une bosse Ouais Ou pas Donc le but c'est pas d'arriver en surota C'est d'arriver à un vrai flip euh, propre quoi Ouais Première tentative de backflip pour Alien C'est parti Allez Bon On est pas lâché Bah voilà Là. Facile, ouais, parfait yes. euh, pour une bosse Ça arriverait toi le double ou pas sur ce, sur ça là Euh ouais, ouais, ouais. Tu tapes un faut. peu au fond non C'est un peu petit mais je peux le faire Vas-y c'est ton défi, après on va sur les grosses bosses là Allez, double, c'est parti wow Par contre t'arrives euh, ouais, genre bien au bout du, du bac à mousse quoi Bon du coup voilà on a fait le bac à mousse Maintenant on va passer sur les vraies bosses Là, genre celle là, un truc de fou Elle est pas énorme en soi mais quand vous voyez comment ça pique ça envoie la verticale et ça envoie plus haut que moi, regardez elle fait 3 mètres de haut Et là-bas qu'est-ce qu'on voit Franck Un petit flair non Petit quarter pour faire flair ça va être ton défi du jour Allez Parce que je sais que t'aimes bien en ce moment J'ai plein de défis en ce moment Moi mon défi ce sera juste de sauter ça proprement Et on verra par la suite si j'arrive à rentrer mes petites figures Bon du coup j'ai trouvé un partenaire c'est Bang Energy Pas de sucre pas de calories par contre ça va donner la patate Puisque maintenant il va en falloir Ils sponsorisent cette vidéo donc ça fait plaisir Goût Bangster Berry comme ça là on a l'énergie, on va pouvoir envoyer. T'en veux une ou pas J'avais pris le stock, j'avais pensé à toi. Mmh. Je te connais bien, une petite rose. Pour moi, ça. Petite rose glamour, une euh, ça fait plaisir. Hop. Avec le cas ouais, ça va être compliqué là. là. T inquiète, t inquiète. Ah ouais Ah ouais, le gars il est bon. Ah je suis rodé. Ah il est rodé. <rire> je vous fais juste une petite présentation du spot, regardez. Donc là, ça c'est la grosse récepte. Ici on arrive sur un autre kick. Pouf, bien fat. Là, le truc, vous voyez, il est quand même plus gros que moi. J'arrive ici, récepte. Après là il y a un petit virage, petit virage ici. Là ça repart avec deux voies, on peut soit sauter à droite, soit sauter à gauche Et ça repart là sur des plus petites, mais déjà bien sympa On réceptionne là, encore une petite bosse ici Là, celle-là elle est tranquille, pourra ensuite amener sur eh ben, le Trix à flair Tu nous montres euh, Franck un peu ce que ça donne yeah, yeah, yeah. Oh, elle est énorme celle-là Yeah le condor, sortie de virage Petite bosse Ouah wow, le flow Le flow, et là il s'emballe, en il envoie à flair Ah non dommage, yeah voilà pas mal pas mal pas mal bon bah allez à moi hein. Écoute, ouais j'aime pas trop les sauts en cloche comme ça mais on va apprendre ouais. il y a une technique ouais. ou pas le principe du condor c'est vraiment chercher à monter pas à casser l'opposé de la race exactement ouais. tu montes et après avec tes jambes tu viens ramener et ça va te faire repiquer ça fait tu le vois. balancier ok je sens le bang énergie qui arrive là bon. Là, j'ai le cœur qui palpite qu il, il va tranquille <rire> tranquille, hein. tranquille du coup il va partir de la réception là et après tu vas faire les deux grave. sauts là là et si tu es chaud tu peux jusqu'au quarter Oh oui, oh, oui. <rire> C'est ta faute, tu m'as dit, Eh, hey, va pas trop vite, elles sont petites, euh, tu vas arriver loin. Bon, on va peut-être un peu plus vite. Ouais, ok. Allez, deuxième Allez. essai. Hop Bah voilà Je suis encore un peu sur l'arrière, mais... Ouais, ça va. Faut que j'arrive à... à remonter l'arrière, là. Ouais, c'est vraiment que... les jambes, tu vois, qui viennent... Euh... Clocher Remonter ouais. et... C'est ça qui fait la bascule Ouais. Voilà. Tu l'as vu le faire Ah j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu là une belle récepte C'était mieux sauf que la technique de repiquer ça marche pas trop ah ouais. sur un, <rire> un quarter tu viens de le comprendre ah, là bas c'est fait pour quoi ça C'est fait pour euh, sur taper sur l'arbre et revenir Ça me plaît ça viens, on maintenant C'est très réaliste ça, hein Ouais vas-y ça me plaît J'ai envie de le faire Allez Oh, oh. J'ai un petit jeu viens on fait un truc défi ouais. Toi contre moi Celui qui monte le plus haut Ça je sais même pas faire Ah bah t'es oh, okay. mon coach Aujourd'hui je te mets au défi Vas-y mais il faut bien un truc où je puisse te défier là C'est freestyle ça oh. okay, okay, T'as vu le replacage il est chaud hein. C'est skate pas Alors Oh euh, le troisième c'est toujours le bon Avec le gros braquet des dirt c'est chaud hein yeah. Ouais Oh là là Oh putain, il y a eu un bruit, t'as fait quoi Ouais, t'as mis les pieds dans les rayons là, non Je suis allé où là, par contre Ouais, ouais, franchement, t'étais bien. Tu me laisses un essai encore Ouais, ouais, ouais. Dans la vidéo, on dirait que c'est le premier essai de toute façon. Paf, la récepte. Oh non Oh putain. Et si j'arrive avant toi, ma, ma, ma, la punition. Yes. Pas enfin, la récep oh, oh non, tu peux pas abandonner Ok Ok Je vois déjà les commentaires Oh, Franck, non, il a abandonné Si t'y arrives pas, maintenant, t'es obligé de lancer un double backflip sur la grosse bosse derrière. Moi, j'aimerais bien devoir réussir quand même, mais... Oh là là, le double backflip, il est pas loin là oui, oui, oui, oui, oui Oh, le pied Oh là, oh là, là, là, là, là, là, là Je suis pas là. sûr que ça compte, si Ça compte au moins pour annuler le double flip. Ok, ok, ok. Bon, ça va. <rire> Sauf si, la réalité, c'est que t'as mis 5 essais, je crois. Ouais. Si j'y arrive en moins de 5 essais, on va dire du coup en 3 essais, vu que j'ai essayé deux fois tout à l'heure. Ne pas que je vais bien les compter. <rire> parce que j'ai pas du tout envie de faire double flip. <musique> <musique> <musique> <musique> <musique> <musique> <musique> <musique> Il est où le freestyler il est deg. Bon, Franck, je suis sympa. J'ai pas envie que tu fasses le double parce que si tu te casses la gueule, ça ferait chier pour les démos de cet été et tout. Je suis sympa avec toi. Ouais. Par contre, flair ici obligatoire. Ok. On voit pas trop, mais. Pfff. On va faire, c'est qu'en plus, je vais même pas faire de saut à blanc. Comme ça, ça. Ok, ok, vas-y. Je vais direct en flair. Ça compense un peu le truc. Bah, ok, que... vas-y. Premier bon. essai, t'as pas le choix. Et prochaine vidéo, on va faire. J'apprends le trial à Franck hein, parce que ça, c'était un petit passage trial un peu. Hop, le revoilà. Allez, le flair. Ouh alors oh, ma <rire> Réception fesse Allez yeah. Yeah. Voilà Et maintenant ça va être à Aurel de galérer un peu. Ouais hein <rire> j'ai peur, un peu gros quoi Quand même imposant hein ah, bon, on va voir hein, vas-y Allez montre-moi ça Tu me coaches Ouais. Bien ça! Notre hein deux styles, les gars, marqué dans les commentaires. <rire> De 0 à 10, moins 3. J'arrive déjà derrière, c'est déjà pas Mais pas bon. Mais on t'a senti quand même plus à l'aise. Bon, bah, c'était une initiation, hein. Pas mal, ouais, ouais. <rire> Wow. Hop. Et viens maintenant que je suis un peu à l'aise J'essaye un chouchou Si je mets la caméra euh, et je te suis Allez, Allez go C'est bon ça! <rire> ça fait bizarre d'être suivi comme ça là. Bon bah, allez, à moi le bac. Allez vas-y, c'est parti pour le backflip. Il y a une petite bosse dans la jungle. C'est collantal le au. Bon, là-bas c'était ça la bosse. Ouais, ouais, bah vas-y, on la recheppe un allez. peu. Ouais. Franck Paulin, jardinage, euh, les ouais. bonnes tomates. Euh. Ah, mais nous c'est du sable ici donc on est obligé d'arroser. Ok, donc le tuto, mettre de l'eau. Il nous faut de la terre. La bonne terre, comme ils disent les Canadiens. Dans le berm. En gros, on rajoute un peu de terre ici là. Hop, hop. On a une belle courbe là. Vas-y, on est bon là. On se fait des petits soins blancs là. Vas-y. Merci. Allez. Tu le sens Maman ou pas là Backflip Allez. Juste si j'avais une petite démo de avant là, ça me ferait plaisir quand même. Vas-y, pas de soucis. Allez, backflip Let's go Ah là là, ça fait rêver. Arrive un peu vite. Ouais, c'est ce que je me suis dit. T'es un peu con là, non en fait ça met un petit pop ah ouais. à la fin ouais. Voilà Allez à moi Allez. Si je passe les gars vous mettez un gros pouce bleu s'il vous plaît Parce que honnêtement je suis pas un champion du dirt hein. C'est la première fois que vraiment je me lance avec un vélo de dirt Sur un terrain de dirt Et en plus euh, quand il y a Franck qui te met la pression euh, c'est un peu chaud Je te laisse la caméra Allez Et si je meurs c'est le 18 hein. T'inquiète <rire> Oh la la Oh là là. Oh non. Oh le plus beau que t'aies <rire> jamais fait Oh, oh putain Oh magnifique Oh, oh vraiment euh... Et bah voilà Bah voilà Mon premier backflip avec mon dirt C'est beau ça Oh j'ai encore le cœur qui palpite Je sais pas si c'est le backflip Ou si c'est euh, le bang là Qui m'a donné d'énergie mais... Et vous pouvez nous retrouver Sur toutes les démonstrations Du bomber show cet été ouais. Ça va reprendre ça, Donc n'hésitez cool. pas à suivre Et bien sûr la chaîne de Franck Il s'envoie si vous voulez Plein de vidéos Merci. de dirt De tout ça là de, de trucs de fou Allez checker Ciao les gars À la Ciao. prochaine